Bonjour et bienvenue à ce cours sur l'informatique nomade. Il vous propose d'apprendre à programmer avec App Inventor pour réaliser des applications sur votre téléphone portable. Il vous propose également d'aborder les principes de base de l'informatique comme l'algorithmie, Internet, etc. Nous envisagerons aussi des enjeux sociétaux correspondants dont la propriété intellectuelle ou la protection de la vie privée. App Inventor a été inventé par Al Abelson du MIT dans le but de démocratiser l'accès à la programmation. Pour lui, nous devrions tous savoir bricoler avec notre téléphone portable et c'est ce que nous allons faire ici. Lui-même a été l'élève de Seymour Papert, l'inventeur du langage Logo et de la tortue, et dont le laboratoire est à l'origine de programmes comme Scratch, d'utilisation courante dans nos collèges. Ralph Morelli du Trinity College est le pilote de la version américaine de ce cours et Devolver est à l'origine d'une grande partie des tutoriels. Je voudrais également mentionner l'équipe du MIT qui assure le bon fonctionnement d'App Inventor pour 6 millions d'inscrits et 310 000 utilisateurs chaque mois. Passons maintenant à la programmation. Le programme qu'on va réaliser consiste à scanner le code barre d'un livre pour ensuite aller chercher sur Internet le nom et les références de ce livre. On va le faire en deux parties. Premièrement, l'interface utilisateur avec le choix des composants nécessaires à cette application. Et deuxièmement, le programme lui-même. Pour la partie interface utilisateur et le choix des composants, on va d'abord utiliser un bouton pour déclencher l'opération de scan du code barre. Alors, puisque c'est un scan, on va l'appeler ce bouton scan. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'une fenêtre web dans laquelle on va afficher le résultat de la consultation. Et dernier composant dont on a besoin, c'est celui qu'il nous faut pour faire le scanning du code barre lui-même. Ça, c'est un capteur. et C'est donc un capteur de type scanner à code barre. Voilà, on a terminé la partie interface utilisateur avec trois composants, le bouton, la fenêtre d'affichage et le scanner à code barre. Passons maintenant à la programmation. Cette programmation, elle va devoir réagir à deux événements. Premièrement, quand on clique sur le bouton, alors qu'est-ce qu'on fait quand on clique Eh bien, on va aller chercher, le, on va aller lancer l'opération de scan. Voilà. Deuxième événement, c'est quand cette opération de scan est terminée, c'est-à-dire après le scan, eh bien, on va aller afficher dans la fenêtre web le résultat de la consultation de la consultation, à l'adresse du site web qui dont la première partie correspond à ce que j'avais préparé avant là, qui, était un, qui est un serveur Google et dont la deuxième partie correspond au paramètre qui est le code ISBN. Ce code ISBN, c'est celui qui nous a renvoyé par l'opération de scan, donc c'est le résultat. Voilà, donc ici, j'ai terminé mon programme. Je n'ai plus qu'à le faire tourner. Pour le faire tourner, il faut que je le charge sur le téléphone portable. Donc, je me connecte et je lance mon compagnon AI. Et pour que vous voyez ce que je fais, je vais faire apparaître le téléphone. Et je vais sélectionner l'application App Inventor. Je scanne le QR code. Et alors là, je vais me mettre sur la matrice, ça y est, j'ai lu et le programme va se lancer. Voilà, le programme est chargé. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton scan. Le scan se lance. Alors, je vais prendre un livre. Voilà, il a lu le code barre. Il est ensuite allé chercher sur Internet le nom du livre et il me dit que c'est à la recherche du temps perdu, le volume 2. Alors, on vient de réaliser une application en deux minutes et cette application met déjà en œuvre des services du web. Vous trouverez deux autres exemples dans des petites vidéos de 5 à 7 minutes qui illustrent des cas différents, par exemple l'affichage d'une carte avec votre position et celle d'un ami, ou l'utilisation de votre téléphone pour dire à quel étage vous êtes dans un ascenseur. L'important, c'est que vous voyez ici la procédure ou les étapes nécessaires pour réaliser ces applications. Ensuite, ces applications elles seront très diverses et certaines sont socialement très utiles. Par exemple, celles de lycéens en Alabama qui ont réalisé une application pour suivre le déplacement et l'impact des cochons sauvages. Une autre, faite par des étudiants du Trinity College pour le suivi des produits de base en Haïti. Une troisième, par des élèves du MIT pour aider les diabétiques à suivre leur taux de sucre. En fait, vous pouvez aussi concevoir des applications qui ont un intérêt économique, par exemple celle de Jacques Bosman, qui propose sur le Play Store des guides touristiques interactifs, ou au contraire, en relation plus directe avec l'école, celle de Nguyen Tranmin, qui réalise pour ses élèves des applications qui illustrent son propre programme de mathématiques. J'ai essayé de vous montrer qu'on pouvait faire des choses sympas, souvent utiles, sans que ça soit trop compliqué. Le cours s'adresse aux élèves de lycée, et même à partir de la quatrième, parce qu'on n'est pas obligé de tout faire. Ce qui est souhaitable, c'est de le faire à plusieurs. Une des premières choses qu'on verra, c'est comment programmer à deux. Les concepts que vous verrez dans ce cours comprennent bien entendu la programmation, l'algorithmie et la gestion de données, mais vous devrez peut-être surtout exercer votre créativité pour créer à plusieurs des applications qui vous ressemblent. Les deux derniers points majeurs, c'est de comprendre comment fonctionne l'Internet et d'analyser les impacts positifs et négatifs du numérique sur la société d'aujourd'hui. Alors on y va